Hey! Ho ho ho ho! Ha <rire> 16! Elle est pas un Yango! Hey! Bientôt, je passe sur Live TV, je passe sur MCI! Chacun répète ce que tu dis, si t'assumes! Pour nous, maintenant, c'est la rue où c'est fini! Toujours défoncé dans la rue, la même routine! Et c'est chier, ces patates m'ont fait perdre tout mon temps! Ça fait chier quand tu constates que t'as plus le temps Faut se méfier de ces gens qui montent tous les dents Car la confiance elle est morte depuis très longtemps oh. Je les fatigue mal, je les fais du mal Ils sont dans les mondes, appelés Lema Imouna Je veux boiter sur mon corps, plus de caviar que je foc Ton jet de d'une année, moi je prends pour manger et Je ne hey, vais plus au school, mais j'accumule plus que vous Et le rap c'est pas facile, pour être fort et puis c'est tout Si tous mes efforts en vain, je mets là juste pour un jour Dans tous les coups je joue, matin midi soir d'un chill Matin midi soir d'un chill, dans tous les coups tout je joue, Matin midi soir d'un chill we